Hello, hello, bonjour, chers followers, ici Régis Samouan, vous êtes dans votre émission préférée, les rambas de la vie d'entrepreneur, l'émission dans laquelle on parle des petits coups durs dans la vie d'un entrepreneur, rien que pour montrer que la vie d'un entrepreneur n'est pas toute rose, il y a aussi des côtés sombres, il y a aussi des douleurs et pour partager en fait ces notes d'espoir pour montrer que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et puis qu'il y a des possibilités de s'en sortir, voilà. Alors, Aujourd'hui, je vais vous parler de mon, ma frustration euh, face aux impayés des clients. Oh là là là là là, là. Ma frustration et mon impuissance. Je n'aime pas être impuissant. Je n'aime pas être impuissant, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire, quoi. Voilà. Vous savez, quand j'avais lancé mon entreprise de courrier express, on faisait à crédit. On avait des contrats à crédit. Et vous savez qu'en Afrique, ici, non, les gens. Les grandes entreprises, elles sont mauvaises même. Elles ne payent pas. Elles ne payent pas. Tu démarres là même. C'est elles-mêmes qui vont te couler même. Elles ne payent pas. Donc, on n'avait plus de, de, de, de, de factures impayées. On, on fait relance à l'amiable. Et puis, comme ce sont tes clients, vraiment, tu ne peux pas trop corser. Il hein? faut savoir que ça, en même temps, c'est une règle de base. Hein? Débrouillez-vous pour toujours récupérer votre argent à l'amiable. Parce que le jour où vous passez à la procédure judiciaire de, de règlement de vos impayés, il faut savoir que vous avez perdu le client. C'est-à-dire que quand vous envoyez envoyé le client à la justice, ou bien huissier, ou bien quoi, c'est vrai, vous allez récupérer votre argent, mais vous avez perdu le client là, il est parti. Donc on est toujours en conflit, les nerfs sont tirés, Donc on était tellement détés que vous ne pouvez plus payer les salariés. Vous ne pouvez plus payer les salariés du moins, l'argent n'est pas rentré. Donc, comme d'habitude, je cours. Ce jour-là, moi je suis chrétien catholique, mais bon, je n'ai pas l'habitude de prier Marie, tout ça. Mais ce jour-là, j'ai dit tout. Il m'a à la grotte. J'ai dit aujourd'hui, là, il a demandé à tout le monde, Jésus ou Marie, j'ai dit, il m'a à la grotte, Seigneur, maman, Marie, intercède auprès de ton fils, Jésus, pour que moi, les quelques fournisseurs me payent. Et puis, bim, il y a un fournisseur qui envoie un petit chèque de 5 ,3 millions de trois, j'ai pu encaisser ça, payer les, les salariés. Mais avant ça, l'encaissement aussi, ça met mis du, de, du temps. En tant que moi, j'aime payer et je vous ai dit, il faut payer vos salariés à, à temps, à l'heure, au jour qui est fixé. Donc j'ai dit, bon, comme là, le chèque au moins était là, c'était une entreprise dont j'avais confiance, en laquelle, laquelle j'avais confiance, dont je savais que ça n'allait pas revenir payer. Je me suis permis de piocher encore dans mon compte épargne pour payer les salariés. Et puis maintenant, quand le chèque est encaissé, je me suis remboursé. Mais vraiment. Ça, c'est les grands bas, même. Ça, c'est trop fréquent. C'est trop fréquent. Alors, ça m'avait tellement tendu. J'étais tellement tendu que j'ai tiré des leçons de cette affaire. D'abord, première leçon, et ça me suit jusqu'aujourd'hui. Je ne fais plus crédit à quelqu'un. Client, je ne fais plus crédit. Ceux qui viennent dans mon cabinet, ils savaient, qui payent à l'avance avant de suivre le cours. C'est fini ça. Même dans ma, ma structure à checker, qui paye, on te donne à checker. Tous les produits, tu payes d'avance. Si tu veux. Parce que je me suis rendu compte même que, finalement, là, c'est moi qui étais le couillon dans cette affaire. Parce que tous mes fournisseurs, il n'y a quasiment aucun qui me fait crédit. Tous mes fournisseurs, aucun qui me fait crédit. Mais alors, pourquoi aucun de mes fournisseurs ne me fait crédit et puis c'est moi qui vais faire crédit. Non, même si tu es une grande entreprise, il faut t'appeler ce qui tu veux. Quand tu me demandes conditions de paiement, on dit payer avance. Voilà, parce que les gens n'aiment pas payer les crédits ici. C'est très difficile pour les gens, ils aiment s'engager facilement. Surtout les Africains noirs, ils aiment s'engager facilement, mais ils ne payent pas crédit. Voilà, donc les gars, arrêtez, arrêtez, ils ne payent pas crédit. Payez, payez vos crédits, payez vos crédits. Parce que nous les entrepreneurs, là, on souffre donc payez vos crédits et maintenant ce qu'il faut retenir c'est de ne plus faire crédit à quelqu'un Voilà, toujours faire payer cash je préfère vivre de ma réalité d'entrepreneur, de l'argent qui est rentré que d'une illusion d'argent je pense que j'ai eu gros contrat et puis l'argent ne rentre pas je suis dans les bas, je suis dans les problèmes pour rien Voilà. et généralement la plupart du temps moi je le dis souvent hein, la plupart du temps quand vous acceptez le crédit là, c'est parce que vous ne savez pas vendre vous avez peur mais quand vous vendez là, vous êtes en position d'aide c'est pas le client qui vient vous aider c'est vous qui aidez le client avec votre produit ou bien votre service voilà, s'il si n'a pas besoin de vous là les gens n'ont pas pitié, s'ils si n'ont pas besoin de votre produit ou votre service là ils iront ailleurs ou bien même s'ils ont trouvé mieux que vous là ils iront ailleurs, Mais s'ils sont là, ils veulent prendre chez vous mais ils veulent payer à crédit, ils tient tient tient. faut payer avance maintenant si tu veux, il y a une question de risque, tu me donnes une partie je fais toute la prestation, puis tu me soldes le reste. Là, le risque est mesuré. Mais tu dis, j'ai fait quelque chose, et puis tu as payé après. J'aime coco Chaque fois que j'ai dérogé à cette règle-là, la personne a eu du mal à me payer, la personne a commencé à être désagréable avec moi. Donc, c'est fini. Pas de crédit. Bye bye